Alors, on va commencer une entrevue avec M. René Dufour, nous sommes à Montréal, euh, pendant encore euh, la conférence de l'ICM, euh, ici William McRae qui va faire l'entrevue, alors euh, pour débuter, euh, s'il vous plaît, donnez votre nom complet. René Dufour, né euh, le 20 juin 1931, au Saguenay, à grande b qui est un des trois villes grande b et Port-Alfred Bagotville, que l'on appelle le Saguenay, et qui est maintenant fait partie de la grande rivière, la, que le nom Saguenay couvre Chicoutimi maintenant, quand ils ont amalgamé toutes ces villes-là ensemble. Et votre... Euh, vos parents ils faisaient quoi quand vous étiez... Euh, moi, je suis le deuxième plus âgé d'une famille de 17 enfants. Wow. Euh, 15 sont encore vivants. Le plus jeune en 63. Alors, euh, lorsque ça va commencer à mourir, ça va être deux <rire> par semaine, mais présentement, <rire> ça va très bien. Et mon père euh, a été con, euh, contracteur électricien et il y a eu une période euh, quand M. Duplessis a décidé d'électrifier les irans de la région. Alors, on a fait des travaux à Lens-Saint-Jean, euh, Petit-Saguenay, Boileau, dans la région euh, locale. Et je travaillais, euh, moi j'ai fait mon cours à grande b euh, L'école était sous la juridiction de, de la congrégation des Frères Sainte-Croix. Alors j'ai fait la première année jusqu'à la douzième année à, Chicoutimi, à grande b Et après ça, l'école polytechnique, à cette période-là, offrait la première année de, de génie à, à Chicoutimi, à l'académie commerciale. Alors, on est allé, après ça, je suis allé, euh, on voyageait le soir et, matin, et le matin, chez et le Grande B, c'était environ 15 000. Alors, on voyageait par autobus le matin, on revenait le soir. Et euh, ma, ma grand-mère me donnait 5 dollars par semaine pour payer mon frais de transport d'autobus, parce qu'on était quand même, avec 17 enfants, on avait, on était quand même. Et on, nous, nous habitions, je pense, une, une petite maison à, à Grande Bay. Maison très petite 17 enfants, alors on n'avait pas de toilette, hein. c'était juste une toilette. Je pense pas que vous allez, re... vous allez conserver cette partie-là, mais quand même. Alors euh, on, on, on couchait quatre dans le même lit, hein, parce ouais. qu'on était 17 maisons toute petite, à deux étages, euh, chauffée au bois. On n'avait pas à cette période-là. Et il n'y avait pas. Alors, ma mère l'avait les, les enfants dans l'évier de la cuisine le, le samedi soir. Vous voyez comment ça vous donne un peu l'ordre de grandeur. Alors si j'ai réussi, moi, euh, les frères saint croix il, il y a le frère Boisclair qui m'a aidé énormément, si, qui m'avait permis, parce qu'on n'avait pas l'espace pour étudier et faire nos devoirs à la maison, alors il m'avait donné euh, un espace à l'école même qui était tout près. Alors j'allais travailler le soir à lui. Et alors c'était une façon de fonctionner à cette période-là. Lorsque j'étais jeune, je jouais du hockey, je n'étais pas très bon patineur, alors... Euh, mon, mon père avait acheté une ferme située à environ 5000 dans le bois à partir de Grande-Baie. Et euh, le vendredi soir, après avoir joué une partie de hockey, et à cette période-là, on jouait dehors, hein, c'était à moins 40 degrés centigrades. Hein, après, et je montais à pied à travers la forêt pour aller rejoindre mon grand-père qui coupait du bois avec un cheval, du bois de chauffage avec un cheval. Ça, Alors, je vrai. montais à pied et à travers la forêt. À cette période-là, ça se faisait. Maintenant, on n'oserait plus envoyer quelqu'un seul, on aurait peur des loups. Mais là, moi, ça ne me, ça me touchait pas. Alors, euh, ça, ça a fonctionné seulement à une certaine période. Alors, j'ai fait mon cours, comme j'ai maçonné, euh, à grande b J'étais un travailleur. Je pas particulièrement brillant. Mon frère le plus âgé, qui vit toujours d'ailleurs, était le type brillant. Lui, il n'avait pas besoin d'étudier, mais moi, il fallait que je travaille beaucoup pour avoir de bonnes notes. Et j'ai bien réussi. D'ailleurs, quand euh, j'ai terminé mon cours à Polytechnique, on m'a donné la médaille d'argent pour tout mon cours à Polytechnique, alors parce que j'avais réussi à avoir des bons résultats. Alors, euh, à un moment donné, on a eu à décider, après la première année à, euh, à Chicoutimi, on a décidé, est-ce qu'on est qu va à Québec à Laval, où on va à la Polytechnique. Et on était quatre euh, étudiants venant de la région qui, faisaient, qui suivaient ce cours-là à cette période-là. À Chicoutimi, on a décidé d'aller à Montréal. Alors, euh, si euh, le frère bois encore à nouveau, m'a permis de continuer mes études, il avait trouvé une maison sur la rue Chaboc, une grande maison qui était, dont le propriétaire était un ingénieur de Polytechnique, de, mais qui était d'un certain âge. Alors, je payais seulement 5 par mois. Ça m'avait permis d'avoir de, de, le logement presque gratuit. Et j'avais une bourse, il m'avait obtenu une bourse de 400 de l'école polytechnique où je devais contribuer 40 heures euh, de travail à la bibliothèque. Alors, ça, ça m'avait permis... Alors, vous voyez un peu, c'est grâce à lui si j'ai réussi à faire un cours de génie parce que ma famille ne pouvait pas m'aider et même je devais contribuer à maintenir la famille éventuellement. Et, et la génie, dans ce est-ce que vous aviez montré un intérêt dès votre jeunesse pour la génie? Non. Ou, Alors, la, ou au Seigneur, que... à cette période-là, il n'y avait pas de mine. On ne connaissait pas les mines du tout. Et c'était francophone exclusivement. 99.9, c'était francophone. Alors, moi, mon anglais, je l'ai appris plus tard. Alors, euh, si j'ai choisi mine, c'est que à cette période-là, le ministère des Richesses Naturelles offrait une bourse de 750 dollars, qui était beaucoup d'argent pensez-y, le mais revenir plusieurs années en arrière pour les étudiants euh, qui prenaient le génie minier à l'université. Alors, je, ça avait été le, mon choix. C'est eux l'avaient pris pour moi. L'argent. Alors, la première année, euh, la première année de travail, euh, il y avait le, le le directeur du département génie à Polytechnique était un ancien euh, gérant de la mine Québec-Malartique en Abitibi et qui, euh, avec qui j'ai travaillé avec lui. Alors, il, le type faisait de la consultation, le, ce monsieur euh, faisait de la consultation et je faisais ses cartes géologiques pour lui. Alors, euh, ça l'a développé, ça m'a aidé beaucoup à cette période-là. OK. En fait, je viens, je viens d'interviewer... Un homme qui est né à Malartic. Oui. oui? Son père était. Lui, il est né dans les, le monde minier. Oui. C'est ce que son père faisait. Il travaillait dans les mines au nord. Puis lui il est né à Malartic. Alors, oui. le, la première année de travail, j'ai travaillé à une compagnie de papier à Port-Alfred. J'ai gagné là, Au moins, je pouvais gagner. Ça, c'était pendant l'école? Oui, oui c'était pendant l'école. Après ça, à Polytechnique, la première année, j'ai travaillé pour, comme j'ai mentionné, il faisait des travaux pour, pour Paul Vivrin. Et quand j'ai eu diplômé, euh, il était en partnership avec euh, un avocat Gould, Geoff Gould. Alors c'était Gour et il y avait des, des, des, des, des concessions minières à WTB, euh, à Oka et à plusieurs endroits. Alors j'ai travaillé pour eux pendant trois ans. Donc Oka. Et Oka euh, a une situation particulière. Il y avait une compagnie américaine qui était Connecticut Copper qui euh, avait les doigts miniers sur Oka pendant longtemps. Et on, Oka il y avait une vocation minière. Il y a eu un intrusif de, de carbonatite qui est, très, qui est là. Et euh, les gens recherchaient de l'uranium à cette période-là. C'est pas de l'uranium qu'ils ont trouvé, mais c'était du niobium. Et le niobium est un métal fantastique. Les, les acéries mettent un pourcentage très faible de niobium avec leur acier et ça donne une force à l'acier beaucoup plus grande. Alors c'est un métal particulier à Oko. Alors j'ai travaillé pour eux pendant trois ans et lorsqu'ils ont abandonné l'exploration minière, j'avais travaillé dans différents districts miniers, en Abitubi, différents endroits, euh, même à, à Murdochville où il y avait une, une propriété et euh, on a eu une tempête de neige comme il n'y en avait jamais eu du siècle. Alors j'ai travaillé pour eux et après ça, quand euh, ils ont abandonné l'exploration minière je suis allé euh, j'ai été engagé par une compagnie Mitsubugamu Mine qui n'existe plus ou Tazen Mine qui avait une concession minière sur la ceinture minéralisée euh, Wacom Bay, Smith, complètement au bout de la province là les gens ont peut-être entendu parler de Raglan. Raglan est sur cette, cette bande minéralisée-là. Alors, j'ai travaillé l'été. Il y a eu un boom d'exploration à cette période-là. J'étais avec un autre et on était en deux dans une petite tente toute, toute, toute petite. On n'avait pas de chauffage. On, était, on, a, on nous a transportés par des C4 qui atterrissent sur le lac à cette période-là au mois de mai. Et il a fallu, on nous a transporté avec un, un bombardier J-5, et d'ailleurs j'en ai un moi-même maintenant euh, que j'emploie, euh, jusqu'à notre concession minière, et il a fallu attendre jusqu'au 1er juillet avant de pouvoir travailler, que la neige euh, disparaisse. Et à cette période-là, à cette région-là, on pouvait travailler 24 heures, parce que le soleil faisait juste euh, passer au, euh, Il y avait beaucoup de maringue mais pas de mouche noire. alors c'était quand même pas si pire. Mais on, on avait seulement, on n'avait pas de chauffage, alors... Le, la nuit, on mettait nos longs jaunes, notre chapeau, nos nos, nos bas et... On euh, euh, continuait à travailler. Oui, oui. <rire> Alors, euh, on a mangé. Et mon voisin, celui qui était avec moi, il aimait la pêche, il aimait le poisson. Alors, il avait pêché, euh, mais on, il y avait six pieds de glace là, sur l'eau. Le, hein. Alors, c'était long, mais on avait du temps. Il euh, fallait attendre jusqu'au 1er juillet avant de travailler, Alors. réellement. Alors pour ce, ce job-là, c'était quoi? Euh, c'était C'était pour l'exploration, mais okay. on ne pouvait pas faire de travail tant que la neige n'avait pas disparu. et euh, C'est l'histoire que je raconte, les gens ne veulent pas me croire que il y avait, mon, mon partenaire avait fait un trou, Avec euh, ça lui avait pris des heures à faire un trou, et il avait pris une truite, mais elle était trop grosse, ça ne passait pas dans le trou, et les gens ne veulent pas, <rire> pas me croire que dans cette région-là, il y avait du gros poisson. C euh... Alors en tout cas, j'ai travaillé là-bas, et ça m'a permis de commencer à apprendre l'anglais, parce que j'avais un livret à à cette période-là, tu lis chaque mot, tu regardes dans le dictionnaire, et, mais avant de faire le lien entre tous ces mots-là dans une page, ça prenait du temps. Alors, c'est là que j'ai commencé à apprendre l'anglais, parce qu'on avait beaucoup de temps. Alors, on a travaillé là jusqu'au mois de septembre, et le mois de septembre, le, le lac commençait, les lacs commençaient à geler, alors on a descendu avec un que les gens connaissent un canceau, c'est un avion qui est très lent, euh, qui atterrit sur l'eau, et on fait peut-être 100 000 à l'heure, alors on était assis sur le plancher pour venir jusqu'à Val-d'Or prendre l'autobus pour revenir à Montréal à cette période-là. Alors j'ai travaillé en exploration, et là, euh, évidemment, il y avait une compagnie, comme je l'ai mentionné, c'était euh, la compagnie euh, québec Cartier qui débutait un projet sur la rive, sur, euh, au nord de, de Port-Quartier, et c'est une compagnie américaine, US Steel, qui est pas celle de québec Cartier. C'était un gros projet à cette période-là. C'était un projet de 400 millions de dollars qui était. Maintenant, ça coûterait 4 milliards, ça. À cette période-là, c'était. Alors, ils ont. Ils construisaient un port, deux villes, une ville à Port-Cartier, une ville à Gagnon, euh, la mine, euh, un transport, un chemin de fer et un aéroport à, à Barbel. Et alors, c'était un gros projet. Et j'avais d'ailleurs le numéro 8 un des premiers à être engagé. Mon. Mon bag était le numéro 19, vous voyez, alors okay. c'était réellement à cette période-là, on nous donnait chaque employé un badge, alors j'avais le numéro 19. Euh, et la première, le premier travail que j'ai fait pour eux, c'est de re, refaire les sections du gisement. C'est un gisement de minerai de fer, alors évidemment, c'est un gros gisement à ciel ouvert, parce que le fer est toujours exploité à ciel ouvert, excepté en Suède ou une grosse mine souterraine de fer, mais le fer c'est toujours à ciel ouvert. Alors j'ai fait ça et nous avons déménagé. Une des premières familles a à déménagé à Gagnon, avec mon épouse. Euh, et euh, j'étais gérant, j'étais chef ingénieur, puis je suis devenu gérant de l'exploitation. C'est une exploitation qui euh, extrayait 100 000 tonnes de par jour. 100 000 tonnes à cette période-là, c'était beaucoup. Maintenant, vous avez des exploitations qui font 200, 300, jusqu'à 400 000 tonnes dans une journée. Mais à cette période-là, minerai est stérile, parce que c'est un gisement, c'est rare que vous n'avez pas une partie de stérile pour avoir accès au minerais. Alors, j'ai travaillé, j'étais, je suis devenu gérant. Alors, étant gérant, euh, on avait quatre équipes. Pendant trois ans, on n'a jamais arrêté une heure. Noël, jour de l'an, durant des tempêtes de neige, les gros camions continuaient à fonctionner, ralentissaient évidemment, mais on n'avait jamais perdu une heure de travail pendant trois ans. Alors moi comme gérant, on avait quatre équipes, Alors je partais à six heures le matin, et je revenais tard le soir. Alors c'est mon épouse qui a élevé, on a eu deux de nos enfants qui sont nés à Gagnon, nos deux filles sont nées à Gagnon, nous avons quatre enfants. Alors euh, c'est elle qui a réellement élevé nos enfants, parce que je travaillais beaucoup, et j'étais, à part ça... Euh, j si Gagnon, si c'est appelé Gagnon, c'est parce que le secrétaire de la province était Onésime Gagnon. Alors j'étais conseiller initial au conseil de ville, la fondation d'un conseil. J'étais euh, président du club Richelieu. J'étais conseiller euh, principal à la construction de l'église. On a construit une église bien trop grande pour nous, mais alors il a fallu que la mine nous donne un gros montant éventuellement. Euh, alors, euh, ah, j'ai travaillé là pendant. Ben, je, euh, en 1965, euh, M. Euh, Paul Rivrain, que je connaissais bien, évidemment, il, il m'a téléphoné, puis il dit Est-ce que tu viendrais euh, joindre le corps professoral à euh, au génie minéral pour enseigner ben, je, Ça m'avait surpris. Il dit pourquoi, pourquoi je changerais J'avais une position qui était rentable euh, financièrement et qui était intéressante, beaucoup de responsabilités. Mais en fin fait, de compte, j'ai dit Je vais être à Montréal avec mon épouse la semaine prochaine, on avait prévu des vacances. Alors euh, je suis allé le voir et en hein, dans de 30 minutes, j'avais accepté. Ça, je ah ouais. me pose encore des questions comment ça se fait, je pour accepter. Alors ouais, même bon euh, même aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Vous non, non, pas pour non, non, je crois <rire> que c'était euh, un point marquant dans ma carrière. Euh, je prenais une perte de salaire en faisant ça. Mais moi, M. Révin a dit mais, tu vas faire de la consultation. Euh, tu vas pouvoir. C'est euh, -ce vrai que j'ai fait après ça, beaucoup de compte. Alors, je suis. Je suis arrivé là en 65. La première chose que j'ai faite, j'ai fait une tournée des, des départements miniers euh, américains, euh, Tucson, enfin Colorado, voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Et euh, alors j'ai commencé. J'étais là-bas. J'ai fait beaucoup à l'École polytechnique. J'étais euh, directeur du département. J'étais secrétaire des fêtes du centenaire. L'École polytechnique a fêté son, son centenaire j'étais secrétaire. Et je suis devenu euh,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 d'aller en génie euh, minier, oui. est-ce que c'était pour ça que vous avez reçu une bourse? C'est parce qu'il encourageait les gens parce qu'il n'y avait pas de il y avait de, pas de pas assez ouais. Il n'y avait, avait, euh, avait pas assez d'étudiants qui choisissaient le domaine minier Mais pour est leur carrière. est-ce qu'il y avait une grosse demande dans l'industrie oui. -ce oui. à cette okay. Oui, Mais après ça, il y a eu une baisse lorsque j'étais à Polytechnique, là, je suis oui. revenu à Polytechnique.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 à Val-d'Or, chez Bougobo, enfin partout. Et on visitait un monsieur, euh, la mine Lamac. Euh, à, à, les gens qui connaissent euh, Val-d'Or savent qu'il y avait la, la mine Lamac d'un côté de la rue, puis la, la mine Sigmor de l'autre côté. Et le gérant de la mine Lamac était un euh, euh, monsieur euh, et Arthur Folie. Et j'ai développé des, euh, des, des discussions avec lui. Et quand son épouse est décédée, il avait fait un, un don à l'école polytechnique pour une bourse et lui-même, quand il est décédé, avait mis dans son testament une bourse. Alors, la bourse fonctionne bien. Moi, j'ai euh, été fondateur de la fondation à Polytechnique et c'est la fondation de, de, de l'Institut canadien des mines qui gère cet argent-là. Il reste 90 000 à peu près dans ce budget-là et on donne deux bourses de 3 000 par année. 3 000, c'est une bonne bourse et euh, moi je, je, à l'ICM j'étais fondateur de la, de la fondation en 1972 et je suis toujours trustee présentement je suis euh, président euh, du comité des finances de la fondation de l'Institut canadien des milliers de la métallurgie et euh, notre principal euh, notre principale activité c'est de donner des bourses on okay. donne beaucoup de bourses euh, on, et on gère aussi l'argent même des sociétés euh, nous n'avons pas quand même un gros budget, on a 3, 3, 3, quelques millions de dollars, mais euh, c'est des dons qui nous ont été faits par des, euh, par des actionnaires ou par euh, des anciens membres de l'Institut. Alors, euh, et euh, la les, les, les principale activité, c'est des bourses. Les étudiants à travers le Canada sont invités à soumettre leur candidature et on a un comité qui évalue... Ces candidatures-là et qui choisit basé sur des critères. Êtes Ils vous, ont. Êtes-vous oui. êtes parti de la. Oui, j'ai fait, ça, qui qui fait ça. Oui, oui, oui. Euh, maintenant, quoi, est-ce qu'on continue? Euh, oui, oui, Alors, moi, au cours, de, au cours des années. Euh, j'ai des questions. J'ai fait, de fait de la consultation. D'abord, j'étais pendant trois ou quatre années euh, consultant à la Commission des valeurs mobilières du Québec. À cette période-là, les mines, ça se. Ça, ça, ça se faisait à Montréal. C'était, la bourse de Montréal était très active. Et alors, il y avait beaucoup d'ingénieurs, euh, géologues ou métallurgistes qui euh, préparaient des rapports pour une compagnie qui désirait faire une levée de fonds auprès du public. Et là, moi, j'agissais comme consultant, je revisais ces rapports-là, je leur demandais de faire des modifications pour bien, pour que, pour ne pas, euh, pour être honnête avec les investisseurs. Alors j'ai agi comme consultant pendant trois ans, quatre ans avec eux. Euh, J'étais consultant à la, euh, à la Banque mondiale, aux Nations unies. Euh, j'ai fait beaucoup de pays en Afrique. Euh, j'ai fait déjà deux mois en, en Algérie au tout début, après l'indépendance. Euh, L'ACDI, qui est l'agence canadienne internationale de développement international, avait, euh, avait un fonds et on m'avait demandé, j'ai été deux mois à évaluer le potentiel minier de l'Algérie, je suis allé dans, dans le désert, enfin, c'était très intéressant. Et ben, je suis allé avec la Banque mondiale, euh, au Burundi, aux, avec les Nations unies, euh, et, au euh, Zimbabwe, le Botswana, là, en fait plusieurs pays d'Afrique, euh, le Congo belge, ça c'était surtout pour l'Agdi, dans ce cas-là. Euh, par exemple au Botswana et au Zimbabwe, là, il avait une technique où il y avait des gens sur place et il demandait à un consultant une fois par année d'aller euh, vérifier si on rencontrait les normes, etc. J'ai fait ça beaucoup. Alors c'était des vols qui faisaient quoi? Montréal-Paris ou Montréal-Frankfurt? Frankfurt-Johannesburg, là il fallait revenir en arrière parce qu'il n'y avait pas de vol direct, par exemple, au Botswana, ou au Zimbabwe, mmh. ou au Niger, ou pour le Niger d'ailleurs. Euh, il y avait des Nigériens là, qui sont venus à la réunion annuelle là, qui se euh, termine aujourd'hui. Euh, oui, beaucoup d'Afrique. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, à Polytechnique, on a beaucoup de Noirs, beaucoup de gens d'Afrique qui viennent faire leur cours à Polytechnique. Okay. Euh, de plusieurs pays, de plusieurs pays là-bas. Bon, ils réussissent bien, mais souvent, euh, ils, ils veulent ils veulent rester ici, ce qui est pas bon pour le pays. On essaie de les forcer à, re, à retourner dans leur pays pour le là, pour là. développer le ouais. pays. oui, oui. Hein. Puis aussi, il y avait une grosse section sur la Chine maintenant. Aussi, hein? Oui, oui, ouais. oui, la Chine, moi, j'ai pas eu de plaisir. Je suis allé euh, à cette. Quand je suis allé près, euh, il y avait une clôture. Ils disaient De l'autre côté, c'est la Chine, mais là maintenant, c'est fantastique, la Chine. <coughs> Chine euh, a des problèmes présentement. Moi, je, je suis beaucoup je, re, je reçois beaucoup de journaux à tous les matins, dont le le évidemment la presse, mais le, le National Post, le Business Week, le euh, Fortune et euh, on euh, la Chine présentement euh, a baissé, euh, augmenté à un, à un rythme euh, fort à tous les ans, mais maintenant euh, ils veulent il y a environ 300 millions peut-être euh, chinois qui ont une vie semblable à la nôtre au point de vue euh, financier et, et ils sont quand même un, un milliard 300 millions alors il reste un autre milliard là, qui <coughs> et après moi la Chine va avoir des problèmes c'est surtout l'eau et l'air hein. Euh, le, le grand fleuve jaune de la Chine, là, qui euh, donne de l'eau à une grande partie de la Chine, est tellement pollué. Il y a trop d'usines construites de chaque côté. Et l'air, l'air de la Chine a des problèmes d'air hein, parce que ouais. il y a beaucoup. De... Alors oui, ils vont on être obligés. La... Il, faut, il faut arrêter le charbon. Le charbon aux États-Unis maintenant, on le remplace avec le gaz, euh, le gaz de schiste. Euh, ça produit beaucoup moins. Ça protège l'air beaucoup mieux. Alors, la Chine va avoir des problèmes, ça va, avoir, va ralentir, il faut qu'ils euh, apprennent à, aux, aux Chinois à dépenser. C'est des gens qui sauvent beaucoup, qui épargnent beaucoup. Alors ici, nous, on épargne trop, on, on, on dépense avant de le gagner souvent, oui, euh, on mais on crédit. consomme, on est, on est des gros consommateurs. Le Chinois, faut lui apprendre à devenir consommateur et c'est ce que la Chine essaie de faire, je pense, okay. présentement. Et de tous vos voyages, ce serait quoi le voyage le plus euh, marquant ou, ou votre voyage préféré? Oh, moi, c'était euh, l'Égypte. Euh, c'était pas un... Euh, c'était euh, réellement... On est parti avec une équipe euh, qui était dirigée par une personne spécialisée de l'Université de Montréal. C'était le, le voyage que j'ai le, le plus apprécié avec mon épouse. Euh, on a tellement appris euh, l'Égypte. Hein. C'est l'histoire. Hein. C'est... Alors, ça, c'était un des voyages que j'ai aimé énormément, moi. Euh, il y en a beaucoup, euh, venant, tous ces, tous ces voyages-là. J'ai fait le voyage d'aller une fois euh, où j'étais allé quand on a eu la guerre du Golfe. J'allais au Burundi, je pense. Au Burundi, j'ai passé deux semaines là. C'était la Banque mondiale qui voulait euh, euh, c'est favoriser l'investissement au Burundi, qui est un petit pays à côté du Rwanda, hein, c'est tout petit. Et il y avait du nickel là, et, euh, qui, euh, qui avait été euh, exploré par les Nations Unies. Alors, ils espéraient, on a fait un, un livret pour essayer de intéresser l'industrie minière, à aller investir au Burundi. Euh, dans, le, dans le nickel, avec euh, j'ai... Un, des, un de mes mentors a été Jean Campeau, qui m'avait nommé. Jean Campeau était président de la Caisse de dépôt au tout début. Et il m'avait nommé sur le conseil de Noranda. <coughs> Noranda, c'était la plus grande compagnie minière du canadienne à cette période-là. Euh, <coughs> alors, j'ai siégé avec, euh, avec euh, des grands bonhommes, dont euh, Frank McKenna, qui était ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick. André Bérard, qui était président de la Banque Nationale, euh, Peter Lloyd, qui était premier ministre de l'Alberta, et le sénateur Eton avec eux. Et j'étais sur, sur leur conseil, et j'étais le, le seul ingénieur minier réellement. Alors c'était moi qui posais les questions pour euh, les autres qui étaient soit comptables, soit... Euh, enfin, c'était des comme communes. Alors il y avait un gros, un gros conseil sur, sur Noranda. Noranda avait acquis Falconbridge... Et un des districts miniers les plus riches de la province maintenant, du Québec, c'est le district minier de B.W.E.K.M. Cap-Smith, où, où, où on trouve Raglan. J'ai mentionné précédemment Raglan. Et euh, Raglan euh, exploite une mine de nickel euh, cuivre et c'est du, du haut de teneur. C'est du 3% nickel. Et ils ont eu des intersections, que, comme il n'en existe pas dans le monde, jusqu'à 15% de nickel, de grosses intersections. Et avec le nickel, vous avez du platine et des métaux de, de haute valeur. Alors c'est un gisement. Et là maintenant, il y a une compagnie chinoise qui possède, une, qui opère maintenant à côté. Là. Et euh, le minerai de cette région-là, et d'ailleurs j'ai posé une question à, à la plénière, euh, euh, parce que Noranda a été acquis par. Euh, Brésil, hein? c'est brésilien maintenant, c Alors, euh, j'ai posé une question, le minerai est concentré sur place, et j'ai visité d'ailleurs, avant de quitter le conseil de Noranda, je vais visiter le premier moulin qui avait été construit par Falcon Brice, qui a été acquis par Noranda. Et euh, le minerai est transporté par camion jusqu'à un port, un port prend le port jusqu'à Québec, Québec prend le chemin de fer jusqu'à Sudbury. Sotberé, premier traitement, revient à Québec et là c'est envoyé vers la Suède. Wow. Alors je dis, moi, j'ai je, je, posé une question à, à la plénière, je dis, avez-vous considéré de faire, de, aller, parce que les, les salaires les plus élevés, c'est dans la métallurgie et le retour pour le, pour le pays, c'est de produire du métal. Parce que même si les compagnies minières, de bons salaires euh, aux employés euh, souterrains ou à ciel ouvert, il faut aller jusqu'au métal. Alors, il euh, y a un exemple présentement il euh, y a un gros gisement de nickel cuivre qui a été découvert par Friedland, qui l'avait vendu à INCO, qui a été acquise par, <coughs> euh, par, les, par les Brésiliens, INCO Brésil. Et euh, les le gouvernement de Nouvelle-Écosse, de, pas Nouvelle-Écosse, de, Nouvelle de, de Terre-Neuve, a forcé la compagnie à produire du métal sur place. Alors, ils ont employé un procédé différent de, des smelters que l'on connaît et euh, ils ont investi peut-être, je ne 3 milliards, peut-être, là-dedans. Mais maintenant, ils produisent, produisent du métal. Alors, on pourrait faire la même chose. Moi, j'ai dit, pourquoi est-ce que la compagnie chinoise qui est avec, qui, juste en arrière de vous, c'est la même ceinture et qui expédient, eux, leur concentré à Norway, euh, en Europe. Norvège, ouais. Pourquoi vous n'entendriez pas ensemble pour aller à l'étape subséquente que c'est de produire du métal? Évidemment, ça faudrait que le gouvernement mette un peu de pression ouais. <rire> est ce qu'ils vont le faire. Est-ce que, fait que ça, ça, ça, la première fois que ça s'est passé, c'était à Terre-Neuve, c'est ça? Euh, Présente, avec euh, nous. Euh, pour faire le métal? Euh, non, pour eux, oui, ils le font. Oui, ils le font à, à Terre-Neuve. Terre oui, okay. oui. Est-ce que c'était la première place au Canada ou non? Où, pour, où il y a du métal, euh, pour le nickel, euh, ben, il y avait Sudbury. Sudbury, ok. Oui, c'est vrai. Sudbury ouais, qui était okay. la grande. Et est-ce que vous pouvez parler un peu du développement des tranchées du Labrador? Est-ce que vous étiez. Euh. Ben, au Labrador, moi, je suis probablement un de ceux qui a fait le, le plus long, les plus longs stages sur le territoire de la, du, du plan Nord. Euh, D'abord, avait le plan Nord, j'avais passé un été en haut. J'avais euh, ben, été euh, quelques années à, à Gagnon, qui est encore dans le plan Nord. J'ai travaillé beaucoup sur les gisements de magnétite de grandes baleines. Il y avait une compagnie euh, de Toronto, que Little Long Lake, qui avait acquis des terrains miniers après de grandes baleines, trois gisements de magnétite. Magnétite de, de bonne teneur, 36%, qui est plus élevé que le, le, la teneur des gisements de la fosse de Labrador. Et c'est de la magnétite, ce qui est supérieur à l'hématite, parce que vous avez maintenant en Carol Lake maintenant, quand les Renault avaient exploité des minerais tout venant à Chefferville pendant de nombreuses années, et sous M. Molroney, ils ont déménagé à Caroline-Lake, euh, les gisements qu'ils exploitaient à Cheferville c'était du minerai tout venant. On appelle le minéral tout venant, c'est du minerai qui euh, n'a pas besoin de concentration, qui est déjà à une teneur de 55-57 Pourquoi est-ce qu'il y a du minerai riche comme ça C'est lorsqu'on a eu de. Ben, on explique ça lorsqu'il y a eu une glaciation dans notre région. Ce minaret-là est en haut d'une montagne et la glaciation fait le tour et n'a pas. Euh, parce que si vous avez du minaret tout venant au Brésil et en, et en Australie, c'est qu'ils n'ont pas eu de glaciation. Alors, euh, au cours des millénaires, alors on parle de millions d'années, l'eau en percolant euh, enlève la silice, concentre le minaret. Euh, en Australie et au Brésil, là, ils ont du minaret jusqu'à 62-63 du minerais tout venant, qui est pas, tout ce qu'on fait, on, on a la poussière et on expédie souvent, ils euh, servent la Chine, alors, ils sont moins loin que nous, et, euh, euh, <coughs> tandis que nous, euh, moi comme on parlait de la région de, du plan nord, alors j'ai travaillé beaucoup là-dessus, j'avais fait un chemin de fer entre ces trois justement là pour venir rejoindre le, la tête du chemin de fer de québec cartier euh, à lac -Janine. Alors vous avez travaillé beaucoup aussi pour le développement de cette ville ou région. Euh... Ben, ben à Gagnon, oui. J étais, j étais... Et là, maintenant, justement, je, je siège ça. Vous avez euh, Ville Mont-Royal, est une ville de seulement 22 000 habitants. C'est une ville à l'intérieur de Montréal, comme vous savez. Et là, je, je, je suis avec un groupe qui travaille euh, pour faire conserver le patrimoine euh, de la ville de Montréal Royal, parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui veulent s'en ici, mais si vous voulez conserver, il euh, faut conserver en tout cas. Alors euh, au, point de vue, au point de vue minier, j'ai travaillé beaucoup sur le plan nord. J'avais même j'avais formé une compagnie qui avait fait l'évaluation du territoire du Plan Nord avant la signature euh, de la paix des braves. Parce que avant de faire une entente avec les Autochtones, il fallait savoir, il y avait déjà des, des clés miniers sur ces territoires-là. Avec une compagnie, on avait fait la première évaluation pour euh, la société de développement de la Beijing avant la signature de, de la paix des Braves. Alors, euh, le plan Nord, évidemment, il reste beaucoup de mines maintenant. On a d'autres métaux qu'on trouve. Sur, vous avez une mine, une mine de diamants là, qui est Stornoway, qui Et il y a une route maintenant construite. Là. Alors, le ministère... Euh, le gouvernement, euh, avec le plan Nord, il avait prévu de construire un port, peut-être sur la sur euh, la baie du Ton, euh, parce que c'est justement de fer là, et il y a d'autres métaux qui vont être exploités. Euh, <coughs> il y a deux chemins de fer qui vont vers le, vers si vous voulez. Vous avez d'abord celui de Québec-Cartier, qui est un chemin de fer privé, hein, qui appartient à la compagnie. Québec Cartier ont été achetés par ArcelorMétal qui est le plus grand producteur de métaux de fer au monde mais euh, <coughs> et qui a, qui possède maintenant qui vont ils ont agrandi à nouveau ils sont rendus à 20 millions de tonnes par année de concentré et boulettes ils font de la boulette sont partout, à Port Cartier oui. à Port -Quartier. mais il y avait eu déjà eu un essai par Sidbeck et British Steel pour exploiter un gisement de Fire Lake Fire Lake c'est un gisement qui appartenait à Québec-Cartier ou à Sela Métal maintenant. Alors, on avait, il avait construit, il avait fait une entente pour trans exploiter ce gisement-là qui appartenait à Québec-Cartier à ce moment-là. il payait une royauté à Québec-Cartier, payait une royauté à Québec-Cartier, il avait acheté l'ancien moulin parce que Québec-Cartier avait terminé. Euh, le gisement de Fire qui il était déménagé à Montreil, donc l'usine le, le, était disponible. Alors, il avait acheté cette usine-là. Cette usine Alors, il payait une royauté pour employer les chemins de fer de québec cartier il payait une royauté pour aller au port de port cartier Il avait construit une usine de là une usine surdimensionnée, c'est-à-dire euh, de 6 millions de tonnes par an, et euh, maintenant, elle fait 10 millions de tonnes pratiquement maintenant, parce que qu'ils euh, l'ont agrandi, si vous voulez, mais... Alors, euh, ça peut être rentable, parce que le fer à ce, ce, ce moment-là était, était très faible. Moi, <coughs> j'ai fait un article il n'y a, a pas très longtemps, l'an passé, Il a été publié dans le magazine de l'Institut. Moi, je mentionne que si le, prêt du, le, si le fer baisse à 20, à 80 dollars, ce qui était à passer 100$, euh, ces jugements là de la fausse de Labrador ne seront plus rentables. Alors, c'est même, c'est moins 80 80$, c'est rendu à 60$. Alors, euh, y, on peut pas, c'est pas rentable présentement. Alors, ces deux chemins de fer. Alors, vous avez un autre chemin de fer qui est, moi, quand j'ai travaillé à, à Shefferville, là, au nord de Shefferville, comme étudiant, euh, la compagnie n'a après construit un, un, un chemin de fer entre cette et Schoefferville. Cette île n'existait pas à ce moment-là. C'était juste de la poussière, c'était juste du sable. Alors, les, les avions partaient de Montjoli et ils ont construit leur chemin de fer. Et euh, maintenant, ils avaient euh, beaucoup de gisements. Ils avaient une compagnie euh, Tata Steel qui euh, a des gros gisements, K-Mag et LAMAG, qui sont des gros gisements de Taconite. À cette période-là, nous, quand on marchait là-dessus, c'était du stérile c'était du, du 28 à 32%. La taconite, c'est connu, par, il y a du minerai comme ça au Minnesota qui a un gisement très dur, mais c'est de la magnétite, donc c'est mieux que de l'hématite, parce que pour la concentration, c'est plus facile à concentrer de la magnétite que de l'hématite. Et quand Ironor a déménagé à Carole Lake, là il y a du minerai mélangé hématite-magnétite. Ça demande un, un procédé de concentration plus élaboré. C'est plus coûteux. Alors, euh, présentement, euh, on a deux chemins de fer, un privé puis un public. Euh, celui public, maintenant, est euh, texte, euh, dirigé par, une, par trois, trois bandes euh, d'Autochtones. Mais quand même, là, vous pourriez, euh, tous les, on pourrait augmenter la production sur ces deux chemins de fer, là. mais il faudrait que le gouvernement, euh, faut qu'on convainque. Euh, parce qu'il y a eu un article dans le National Post où deux, deux, deux auteurs mentionnaient que pourquoi investir un autre 7-8 milliards pour construire un autre chemin de fer, pour satisfaire les autres producteurs, alors qu'il y en a déjà deux chemins de fer qui pourraient être euh, améliorés, les euh, rendre plus, plus euh, fonctionnels. Alors, ça semble que l'on offre un, un milliard à métal qui a une grosse dette. Peut-être qu'on pourrait s'entendre. Les deux, je ne vois pas construire un autre chemin de fer. Il y a eu une étude qui devait être faite entre le CN et puis euh, euh, la caisse de dépôt, mais euh, les compagnies minières n'étaient pas prêtes à s'engager. Ben, D'abord, ils, ils au prix actuel du fer, ils ne peuvent pas s'engager, employer un chemin de fer pendant... Parce que tu ne construis pas un chemin de fer comme ça, à moins d'avoir euh, une entente pour 10, 15, 20 ans. Hein. Alors, d'après moi, euh, plan Nord, là, faut qu il faut euh, qu'il... Discute avec ses, le plan privé puis le plan pour, pour euh, servir les autres gisements qui vont venir un jour. Le prix du fer va revenir. Mais euh, maintenant, l'Inde en produit, euh, produit son fer, produit du fer aussi. Il y a du fer ailleurs. L'Australie et le Brésil ont augmenté leur production. Euh, nous, si les Chinois viennent ici, comme euh, Tato Steel, c'est l'Indien, ça. Mais si les Chinois viennent, viennent, viennent ici, s'intéressent aux au minerais de fer, c'est juste avoir une autre alternative, parce que le, le, les concentrés du Brésil et de l'Australie sont plus proches de la Chine que nous. Et euh, par exemple, euh, le Brésil a construit, euh, pas combien, de ne m'en pas, une vingtaine de minéraliers de 400 tonnes, pensez-le, 400 tonnes par voyage. Alors même les Chinois ne veulent pas les accepter, c'est trop. Quand vous arrivez avec un, un minéralier de 400 tonnes, ça vous prend, faire une pile là-dessus, là, sur le port, alors, il obligeait même les Brésiliens à faire du transchipment, euh, transbordement dans des bateaux moins gros. Alors, vous ne pourriez pas aller en Europe avec un 400, 400 000 tonnes. Il n'y avait pas de, de port qui pourrait vous accepter. Euh, quand, disons, un minéralier de 200 000 tonnes, c'est déjà gros. Ouais, deux fois ça. <rire> ouais. Ouais. Et dans le nord, quand vous travaillez à l'époque. C'était comment euh, la relation avec les Autochtones? Les, les Autochtones, ça? nous, à, à Gagnon, il n'y en avait pas. Il y en avait un peut-être. Euh, à Shefferville, moi, avec la fondation, on est allé faire des mini, euh, mini forêts où on est allé à Shefferville pour, euh, avoir, euh, pour euh, intéresser les jeunes vers les mines. Euh, moi, on n'a pas le choix. qu'on, faut qu'on qu forme, faut qu'on... Euh, donne de l'entraînement, de la, de la formation aux Autochtones. Parce qu'on on dit qu'on va manquer de personnel. Ben là, c'est les Autochtones qu'il faut, à travers tout le pays, pas seulement qu'au Québec, mais au Québec, il qu ne faut pas faire l'entraînement, les amener à Montréal, ils ne voudront pas retourner, ou en, vont être plus difficiles à retourner, il faut aller faire la formation sur place. Et c'est ça qu'il faut, ça, moi j'ai fait une proposition à l'Institut, que l'on crée euh, un groupe de travail, pas un comité, le mot comité ça fait peur, mais un groupe de travail pour voir qu'est-ce que l'Institut pourrait faire dans le Nord, pour les okay. Autochtones, point de vue formation, point de vue... Alors, Alors, euh, il y en a déjà plusieurs organisations, oui. là, qui mais je pense oui. que l'institut est tellement gros, ça, ça représente tellement de compagnies euh, qu'on devrait avoir… Euh, Alors, vous pensez qu'il qu y a la main d'œuvre. Hein, la main d'œuvre, si, est mais, là, mais faut, faut il faut la, pas la formation. Euh, Par exemple, je sais qu'à qu Raglan, ils ont, je ne sais pas, peut-être une centaine d'employés euh, qui travaillent maintenant, des employés hautement rémunérés. Euh, moi quand je suis allé la première fois à Raglan, c'était au tout début après la construction il y en avait huit euh, autochtones là, qui étaient en formation mais maintenant ils ont une entente d'ailleurs euh, euh, avec euh, les autochtones ils leur donnent une royauté euh, je pense c'est 1.4 euh, enfin il y a une grosse royauté qui va à la bande autochtones en plus alors il euh, <coughs> faut, faut absolument faire de la formation sur place, on n'a pas le choix on a besoin de personnel. Ils sont là. Vous n'avez pas besoin. Présentement, avec les projets miniers, c'est du fly-in, fly-out. Vous savez. Alors, on n'a construit plus de ville. À Gagnon, on avait construit une ville. On ne ferait plus ça maintenant. À, à Montrette, c'est du. Vous les gens viennent travailler trois semaines. Et il y a une autre équipe qui vient les remplacer. Et vous, vous les transportez par avion. Et c'est ce qui Parce qu'un gisement minier, excepté des gros gisements de fer, ont une vie très longue. Mais les autres, une mine de. 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous ne pouvez pas construire une ville animale. Maintenant, il faut euh, transporter le personnel. Alors, les Autochtones, ils sont sur place. Il a pas besoin de payer leur transport. Ils sont sur place et ils veulent travailler. Et, euh, parce que maintenant, ils ne font plus la pêche, comme avant. ou enfin. Euh, alors, ils, ils veulent, les jeunes veulent travailler. Ils veulent s'acheter de, des équipements euh, motorisés. Alors, il faut qu'ils veulent travailler, d'après moi. Et c'est à nous de s'adapter à leurs besoins. Ouais. Et euh, dans vos… Euh, surtout cette section-là encore de votre carrière, fait qu'avant avant de revenir à Montréal, quand vous étiez vraiment encore dans les mines, c'était euh, quoi les activités sociales, populaires, euh, soit avec vous, avec des collègues ou euh, d'autres employés euh, miniers? Ici ou euh, sur place dans la, dans la mine? Ouais, su, su, ouais, plus sur place. Alors, sur place, moi, présentement, on a la famille. Hein. Euh, moi, lorsqu'on me dit les points marquants dans ma vie, c'était mon épouse. Parce qu'à l'époque moi, j'étais absent, j'étais très occupé. C'est ma décision d'être très occupé. Alors, c'est elle qui a élevé nos quatre enfants. Mm -hmm. Alors, moi, c'était un point marquant, c'était ma famille. J'avais plusieurs points qui étaient, d'après moi, des points marquants. Euh, d'abord euh, en 53 j'étais membre d'une équipe d'exploration de la société Renault Company alors ça c'était je débutais hein, javais eu euh, ma bourse pour prendre génie minier alors c'était un point marquant euh, et après ça euh, j'ai joint là, quand on m'a invité à joindre le corps professionnel de l'école polytechnique hein, ça m'a élargi complètement hein. et je pense qu'à polytechnique ce que j'ai ce que je pense j'ai contribué j'ai contribué à former une longue lignée d'ingénieurs de mine. Et maintenant, je les vois. Ils, sont, ils prennent leur retraite alors ce soir. Là, je vois, là, ils sont partout dans le monde. Hein. Alors, oui, je pense que c'était un point marquant maintenant. Quand je rencontre quelqu'un dit hey, « c'est toi qui m'avais trouvé une job ». J'étais membre fondateur, comme j'ai mentionné précédemment, de la fondation de l'Institut. Ça, c'était un point marquant pour moi. Et après ça... Euh, un autre point marquant dans mon cas moi, c'est la création d'une société à Oka, qui un jour sera en production je pense, pas j'en ai parlé un peu et j'ai beaucoup sur Oka. j'avais euh, travaillé là avant pour le groupe euh, Gour et Riverin qui avait fonctionné pendant 1960 à 1976, c'était la première fois qu'il y avait du niobium produit commercialement, jusqu'à après ça le Brésil est venu, le Brésil traite est le grand producteur de niobium c'est du minerai à tout venant à la très haute teneur qu'ils ont. Et il y a maintenant Yam Gaul, il y a Saint Honoré dire. aussi. Saint Honoré, c'est Yam Gaul qui a acheté Saint Honoré. C'est quoi du niobium? Le niobium, niobium c'est un, un, un, un métal que vous rajoutez à l'acier avec, disons, ah ouais. 0.1, 0.2 très, ouais, très faible. Et ça donne, au lieu d'avoir une poutre euh, de cette hauteur-là, vous allez avoir une poutre beaucoup moins, de 20 moindre, qui va avoir la même euh, portante. Pour faire des bicycles, par exemple. Mm -hmm. euh, avec de l'acier au Niobium, c'est léger. Mm -hmm. Pas besoin de... Alors, le Niobium, c'est réellement un métal. Alors, j'étais fondateur de NioCan en 95. Euh, on a fait euh, une étude de faisabilité, ça aurait été rentable, etc. Mais on avait, on avait, on avait été accepté par, euh, au point de vue agricole. Mais on avait, finalement, la compagnie n'a pas eu son permis final d'aller de l'avant avec la construction. Ça va venir un jour parce que c'est un bon gisement. Euh, il y a des terres rares mêlées avec le niobium. Euh, et il y, une, il y a une centaine de maisons qui sont construites sur cette carbonatite-là. Et il y a un peu de radioactivité. Mais c'est une radioactivité qui a une vie très courte. Euh, n'y ah, a pas du radon. C'est du radon. Non, il n'y a pas eu du uranium. Il y a du radon il y a un peu d'uranium, du thorium ouais, mêlé un peu avec la Tamina mais euh, ça produit du radon mais le radon a une vie très courte dès qu'il sort à la... alors il y a une centaine de maisons qui sont construites sur la carbonate et alors tout ce qu'ils font ils ils prennent, euh, ils font un trou dans, leur, dans la cave, dans le ciment, puis ils mettent une, euh, un tube avec un petit éventail pour en, envoyer l'air à l'extérieur. La, Et tout de suite, quand ça arrive à l'extérieur, euh, le radon a une vie très courte. C'est pas comme l'acier, c'est pas comme l'uranium qui a une vie presque éternelle. Hein. C Alors le radon produit. Euh... L'autre point qui qu m'avait j'avais été, euh, ben j'étais euh, président de la coopération des Fêtes du Centenaire de l'Institut. Ça, c'était un point marquant pour bien. moi. C'était, euh, on avait, euh, euh, euh, euh, bah, il y a eu beaucoup de choses que je pourrais, des points marquants. On, on peut en trouver tellement. C'est vous en avez fait. Il y en, en a beaucoup que je pourrais mentionner qui m'ont, qui m'ont euh, impressionné et qui m'ont amené plus loin mais si, euh, si on retourne à votre euh, femme un instant vous avez mentionné ben ça c'est un point marquant aussi c'est vous avez dit que c'est qui, elle euh, qui a vraiment élevé vos enfants parce que vous travaillez euh, tellement Parce que j'étais très impliqué comme vous hein? voyez encore ouais encore très impliqué tu supposais euh, au ralenti. Mais, euh, <rire> moi, je dis le mot euh, euh, retraite devrait être euh, éliminé du vocabulaire des gens. Ça n'existe pas la retraite. Mais d'ailleurs, euh, l'industrie, euh, les gens. avant à 60 ans, vous étiez vous étiez âgé. Alors euh, 60 ans, c'était déjà une personne âgée. Mm -hmm. Maintenant, 60 ans, c'est le, le début de la vie. Hein? Oui. Vrai, hein? c est, c est... Tandis que parce que moi, en fait contre, mon épouse, on est encore deux maisons. Moi, j'ai j'ai avoir 84, là. Mon épouse a 86. Et on sent plus encore... C'est rare, ça, à l'époque. <rire> euh, avant, on vivait ah ouais, pas. C'est rare, une femme plus vieille, à l'époque. Non, non, c'est vrai. Ouais, non, ah. non, non, non, non, non, non. Mon épouse a... D'habitude, c'est la femme euh, qui est plus jeune. Oui, euh, oui. Ouais, euh, non maintenant, nous, on est ensemble, on a euh, célébré notre 60e anniversaire. Ah, ouais. euh, la semaine, pas, deux semaines, il y a deux jours. C'est gros, ça. C'est 60 ans. Félicitations. Euh, Quelqu'un qui est marié euh, ou, euh, ensemble pendant 10 ans, c'est toujours danger qu'il y ait une rupture. Hein. Alors, nous, on a toujours été ensemble, puis on est toujours heureux ensemble. Excellent. Ouais. Puis, est-ce euh, souvent à l'époque la présence des femmes c'était ça plus euh, à la maison avec la famille mais est-ce qu'il y avait dans votre dans vos domaines plusieurs femmes ou c'était vraiment ça plutôt absent va, on avait femmes? on avait très peu maintenant hein, à polytechnique là, je pense que les inscriptions c'est ça figé aux environs de 20%. OK. Tandis qu'en médecine, c'est plus que 50% maintenant. Oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des problèmes avec notre système de, de santé, parce que la femme est, est moins sujette à travailler moindre, parce qu'elle a, a d'autres obligations, ça va avoir une famille. Alors, euh, ça prend plus de médecins, tandis que l'homme, ben, il travaille... Euh, euh, 7 jours, devrait travailler 7 jours par semaine, mais disons, on, on dit 5 jours, mais quand même, le fait d'avoir euh, beaucoup de femmes maintenant en médecine, je pense que c'est un, une des raisons pourquoi ça prend plus de médecins je pense, enfin c'est mon évaluation. On met... Il y avait justement une activité hier, hier pour célébrer un peu ceux qui, qui sont les ingénieurs ou métallurg, métallurgistes ou géologues miniers. Il y avait une réception hier, je suis pas allé parce que je prévoyais vous rencontrer, alors je suis si en musique. Mais <rire> euh, en mine, il y en a de plus en plus maintenant. Oui. Et elles font, elles font très bien. Alors, euh, Puis à l'époque, quand vous avez commencé à enseigner en il en n'y en, en avait pratiquement en avait pas, pas. pas. Non, il n'y en avait pratiquement pas. Je ne me rappelle pas, qu'il y en avait même une qui avait, qui avait une non, vous n'avez pas d'amour. Est-ce que vous avez déjà fait un système de bourse pour les femmes? Moi, oh, non, non, non. Ils il se qualifient autant, qu autant que l'homme. Ils peuvent faire l'application. Non, mais spécifique, ah, est-ce qu'il y en a? Pas que je sache. Okay. Euh, J'ai qu'il y a quelques universités qui font ça pour encourager ouais. les femmes. Oui, ah, pas, pas nous. Chacun, on en a plusieurs qui euh, appliquent et qui euh, gagnent les bourses. Hein. On, a, on a des bourses de haute valeur. Par exemple, on avait eu... un. Euh, un don de 750 000 et on donne euh, une bourse en trois, en trois versements. Alors, quelqu'un qui a été accepté sur la bourse va avoir 3 000 la première année. S'il continue à performer, faire, il va avoir 4 000 la deuxième année et s'il continue encore à performer, il va avoir 5 000 Ça fait une bourse ça, qui est éminemment rentable. Hein. Oui, euh, c'est... C'est un, une, un, une bourse, un aussi. C'est une bourse prestigieuse. Pour ça, ils ont Ils ont des stages. Hein. Et c'est des stages rémunérés, rémunérés comme euh, un employé ordinaire. Alors, euh, non, ça, c'est des bourses euh, qui vont, qui s'appliquent à tout, euh, que ce soit une femme ou un homme, mmh. s'ils remplissent les obligations. On a des critères, on a une brochure qui est écrite euh, qu quels sont les critères, et mmh. ils appliquent, et elles ont les mêmes, la même euh, sélection que leur contre euh, ceux, les masculins, si vous voulez. Ouais. Ouais. Et, euh, changement de sujet, euh, vous êtes connu euh, sous le nom de Monsieur Mine. C'est homo Alors, hein. ça ouais, ça vient de où et, oh, et pourquoi? C est, c est parce que je suis un peu, je suis un peu maniaque. Hein? Je suis impliqué dans beaucoup de choses. Euh, parce que dans l'Institut, par exemple, j'ai rempli tous les postes inimaginables dans l'Institut du Canadien des mines et de la Métallurgie. Okay. Euh, J'assiste aux autres réunions euh, des autres associations. Alors, euh, et je pose des questions, comme j'en ai posé une à, à, la, à la plénière euh, lundi. Euh, je pense que je les ai un peu embêtés, par exemple, en parlant à, sur Raglan. Alors... Euh, bon, je, moi, je, je, je, avec l'âge aussi, si vous durez plus longtemps, normalement, euh, c'est rare, quelqu'un. je me mêle encore, hein, je vais aux activités autant que les autres, alors, si vous rencontrez plus les activités, il y en a qui peut-être à 65, euh, quittent un peu le domaine mm -hmm. pour faire d'autres choses, ce qui est très bien aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez reçu le nom euh, quand vous étiez plus vieux ou plus jeune <rire> Oh, ça fait déjà un certain temps qu'il m'appelle Monsieur Mine. <rire> est-ce que c'est qui, qui l'a commencé Aux oh, étudiants sais pas. Ou... Ça pas. Est-ce que c'est à l'école <rire> Non, ça serait peut-être. Euh... Ou est-ce que c'est lycéen Oui, ouais, peut-être lycéen ou euh, ça ne saurais pas vous dire. C'est que. J'ai été interviewé à quelques reprises et peut-être que le mot est venu là, je ne pour... <rire> sais pas pour moi. Ce pas un mauvais... Non, non, moi ça, me fait, moi, ça ne m'insulte pas, non, ça Non, non, c'est Parce bon. que ça veut dire que moi, j'ai de la difficulté avec les noms. Alors, beaucoup me connaissent, et quand j'arrive pour les noms, je ne rappelle jamais les noms. mais Le visage, c'est mieux, mais le nom, c'est plus difficile. De a, moi, j'ai ce problème-là. Et euh, vous avez mentionné les moments marquants. Euh, oui. Mais si la question probablement plus difficile ici, si euh, s'il fallait choisir, on va dire une chose, c'est quoi, euh, c'est quoi ce dont vous êtes le plus fier dans votre vie On va commencer dans votre vie puis là, après ça dans votre carrière. Moi bon, dans ma vie c'est euh, c'est d'avoir une femme comme euh, Cécile qui m'a épaulé tout le temps et qui euh, on s'est entendu, on n'a jamais eu de, de, de cassure, si vous voulez on s'entend et on s'aime toujours je pense, et elle a été fantastique, c'est peut-être trop elle travaille toujours trop, elle devrait ralentir mais euh, ben, je pense que pour rester en vie, il ne faut pas arrêter il hein. ne euh, faut pas en kiloser, faut mais quand même, bon, ça c'était mon point marquant quant à moi. si je m'avais dit quel est votre point marquant, principal ouais. c'est ça, c'est d'avoir eu la chance d'avoir, on a quatre enfants merveilleux, trois sont ingénieurs euh, ingénieurs électriques, ils n'ont pas choisi mine, ils ont été, été peut-être et, et, et, et ma quatrième en fait euh, son doctorat en philosophie et à, à, à la Sorbonne et elle est au Paris, elle est à Paris depuis 20 ans oh, wow. et euh, mais maintenant elle nous a envoyé, elle a, elle a publié sa thèse là, en deux volumes et j'essaie de lire c'est sur. Euh, je comprends pas ce qu'elle <rire> a euh, le texte est tellement, tellement difficile euh, mais ça fait partie, il y a des gens qui font ça qui, euh, qui philo, ouais, la philo, ouais. la philo ouais, ouais. et votre euh, moment euh, au point le plus fier dans votre carrière ah ben, c'est avec les étudiants moi par exemple, je visitais beaucoup, hein, euh, on faisait une visite minière avec tous les étudiants à tous les automnes et avec Polymonde maintenant on, on est allé avec Polymonde, euh, mon épouse et moi nous avons accompagné c'est les étudiants, hein, c'est eux, eux qui sont la relève. Alors moi, je pense que je pense que j'ai contribué. Ouais. Euh, comme il y en a un qui me disait l'autre jour, ben, il dit hey, « c'est à cause de toi que j'ai pris mine. J'étais allé de voir, je ne m'en rappelais pas. J'étais allé de voir, puis euh, tu m'avais trouvé une job en mine. Parce qu'avant d'avoir un programme coop à Polytechnique avec McGill, euh, moi je plaçais une trentaine d'employés. Mais pour placer 30 étudiants l'été, c'était des stages d'été, il fallait que tu connaisses le gérant. Tu ne peux pas faire ça par téléphone, seulement. Ouais. Euh, c'est comme j'ai fait beaucoup de levées de fonds, moi, pour l'Institut, une, une levée de fonds par lettre, euh, il, ben, tu demandes de l'argent, tu veux avoir un bon montant. Mais ils vont t'envoyer une lettre. Tu, oh, on te donne 500 c'est pas ça que je veux avoir de toi. Alors, il ne faut pas faire ça par lettre. Il faut faire par personnel. Il faut que tu puisses au moins téléphoner. Et moi, j'appelais les gérants. Hein, comme il y en a un, le, le, le, le, le, dont je vous ai mentionné, qui nous a donné une bourse. Puis, il y avait d'autres gérants que je connaissais bien et qui nous donnaient toujours deux jobs. Alors, quand il me répondait, ben, il est parti, il est rendu sous terre. Je ne parlais pas. Je dis, bon, vous le rappelez. Tu ne veux pas que parle à quelqu'un d'autre qui va répondre pour lui et qui ouais. va dire, non, on ne peut pas en prendre cette année. Il faut que tu parles, il faut que tu. Alors, c'est ça, il faut avoir accès au personnel. Ouais. Et ça, ça, ça, ça j'ai ben, 30, 30 employés là, à travers. Ben, à cette période-là, c'était plus facile. Parce qu'avec les syndicats, maintenant, ça rend plus difficile. La, mais vrai. à cette période-là, il n'y avait pas... Alors, on pouvait... Ils pouvaient prendre deux, mineurs, deux de nos étudiants puis les mettre sur une, sur une équipe. Maintenant, c'est plus difficile. C'est déjà prévu dans l'entente avec le syndicat. Alors, moi, j'en plaçais 30 à tous les étés. Alors, à, à travers le Québec, puis en, en Ontario aussi. Euh, Et c'était euh, quoi? quoi la grosseur d'une classe euh, dans ce temps-là? Bon, c'était euh... pas gros. On avait 10, 12 employés, euh, étudiants. Pas okay. plus que ah. ça. Fait que vous en plaisez. On entassait bon de, dans deux, deux, trois années, là, des années différentes. Euh, non, non c'était des classes de 10-12. C'était déjà des bonnes clauses à cette période-là. Wow. Ah. Ouais. Et euh, votre plus gros accomplissement dans le monde de la, des mines, ça serait quoi? Dans le monde mini. Dans euh, oh, <rire> le monde mini. Ben, ben, je, Ce que je voulais faire, ça c'était. C'est euh, euh, le niobium à Oka. ouais, okay. je, je pense que ça va se faire un jour. Euh, et ce serait une mine qui est éminemment propre. Hein, t'sais, t'sais, parce que tu retournes maintenant, quand tu exploites, tu du stérile. Hein? Alors tu vas au moulin, tu enlèves le, le métal et le stérile que tu fais avec. Dans le cas d'Oka, il y a deux fosses qui sont ouvertes maintenant, elles sont remplies d'eau. Tu pourrais les remplir avec du stérile, mais tu retournes maintenant 50% du, du stérile sous terre. Quand tu as extrait un chantier, il est vide là, tu retournes ton stérile mêlé avec du ciment qui va durcir, puis après ça, tu peux faire une autre exploitation à côté. Alors, tu n'as plus besoin de laisser des piliers autant qu'autrefois. Autrefois, tu laissais des piliers, des piliers de minerais, avec du minerai. Là, maintenant, tu fais du, du, du rempli, du, du remplissage. Là. Alors, ça, à aucun, on pourrait faire ça. Alors, on pourrait faire une mine. Et, et maintenant, euh, il, y a, il y a une compagnie, là, Quest, qui a un gisement de, de terreur dans le nord, euh, sur la frontière entre Terre-Neuve et entre Labrador et le, et le Québec. Et ils prévoyaient d'emmener leur minerai à, ici à Bécancourt. Là, le minaret de même le concentré de Oka pourrait être envoyé là. Euh, par camion, parce que ce n'est pas un nombre de concentrés, pas un nombre de camions par jour. C'est bien plus de camions de lait qui viennent en Oka qu'il y aurait de camions de mine. C'est vrai, parce que. Pour le euh, oui, il ouais. euh, y a des camions qui viennent de partout qui amènent du lait là. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont plus de vaches avant. Euh, les, euh, ils avaient des vaches, ils avaient leur propre. Mais maintenant, c'est là, il vient de partout, ce là alors, il y a plus de camions là, qui viennent là par jour qu'il y aurait de mille <rire> Et Dernière euh, ben, question pour vous. Si vous deviez, c'est probablement ma question préférée aussi, si vous donniez, deviez donner un mot d'avis, euh, une chose, une leçon, euh, à quelqu'un de beaucoup plus jeune, comme moi ou euh, un étudiant, qu qu'est-ce qu que vous diriez? Moi, le, ce que j'emploie je, ce toujours, c'est faut être persévérant. Il ne faut jamais prendre un nom pour, à moins que, parce que moi, quand tu fais des levées de fonds et ça, il faut, faut être persévérant. Moi, c'est la persévérance pour un étudiant ou euh, n'importe qui, dans le, dans le domaine. Parce que souvent, il y a des périodes où je parlais à des gens là, qui ont difficulté à avoir un emploi. Il faut être persévérant. Moi, c'est la persévérance qui est importante impo... important pour moi. j'étais un peu maniaque du travail, ça euh, c'est vrai. Je, je l'admets, puis je l'ai en reçu encore. <rire> vous euh, et, euh. C'est la pas pour rien. <rire> non, mais là, je me suis tiré d'affaire, je pense que. On est, on a une, on a une famille merveilleuse. J'ai encore, euh, 15 frères et sœurs qui sont, qui sont vivants. Wow. La famille est assez grande. Et il y a le, le plus jeune a 63. Et le plus âgé doit avoir 2 ans de plus que moi, il doit avoir 86. Ah, plus de, plus que 20 ans de différence plus, Oui, oui, oui comme je, je rêve toujours, j'aurais dû faire plus pour ma mère. Dire, était, on, on réalise après coup qu'elle a été enceinte toute sa vie pour nous mettre au monde. C'est pas croyable. Mm. Euh, ça, je, je regrette de ne pas lui avoir dit assez qu'on l'aimait. <rire> c'est vrai. Quand on a, On voit présentement, il y en a un là, de nos... d'un ancien président, Yves Harvey, qui vient de nous quitter. C'est mm. un grand bonhomme, c'est une grosse perte. Alors, Mais ça... Et euh, moi, j'ai dans le livre là, que j'ai plusieurs. Euh, je l'avais fait signer en 98 par une longue liste d'anciens présidents. Il y en a trois, quatre qui sont disparus. Et, euh, les, gens, les gens nous quittent. Il hein. euh, y a toujours quelqu'un qui nous pose dans le dos. Vous, vous êtes tout jeune. Il n'y a pas encore personne qui vous pose dans le dos. <rire> Mais nous autres, rendus à un certain âge, quelqu'un te pose dans le dos pour faire la place à quelqu'un d'autre. Hein. Euh, alors, moi, c'est la persévérance, après moi, qui. Euh, dans la vie, dans n'importe quel domaine. Faut pas, faut, faut, faut pas lâcher. C'est ça. Se... Alors, qu'est-ce que, c'est difficile de dire, qu'est-ce que, euh, certainement qu'on trouverait d'autres choses. Ouais. <rire> est-ce que, est-ce que vous avez, ouais, quelque chose que vous aimeriez rajouter? Ah, ou... C'était, ça surtout, d'être persévérant que j'avais. Je pense que dans, dans, votre question, que vous avez, votre dernière question, là, que j'avais, que je pense, c'était ça que je mentionnais d'être d'être persévérant dans la vie. Jamais lâché. Ah, excusez, euh, Vous, vous l'enlèverez, ce que c'est. Ce oui, fois, non. C'est euh, une bonne réponse. Euh, euh, vous m'avez. Oui, oh, ouais, mais encore euh, que, que, que ce, qu euh, ce que j'ai appris aussi, que j'ai appris, euh, que j'ai apprécié beaucoup, c'est rencontrer, connaître une multitude de gens du pays. Hein? Moi, avec l'Institut, les gens partout à travers la province, à travers le Canada, hein, de l'Est en l'Ouest. Et euh, je pense que c'est ça, j'ai rencontré des gens, ça j'ai apprécié. Euh, et j'ai consacré énormément de temps aux bénévolats. Et là, quelqu'un mmh. me posait la question du jour, j'ai fait énormément, peut-être plus que j'aurais dû. Dans l'Institut, j'ai rencontré tous les postes imaginables Si j'avais à refaire je continuerai à faire des bénévolats, mais j'aurais peut-être dû investir une certaine, une certaine quantité d'efforts dans la création d'une compagnie minière. Je pourrais avoir une compagnie minière importante présentement. Pourquoi pas? J'ai mis, au lieu de l'avoir dans la compagnie, je l'ai mis dans du bénévolat. Soit euh, président de l'Institut, président des fêtes du centenaire. fêtes du centenaire, on a ramassé 2,4 millions, 29 compagnies, nous avaient donné 50 000 dollars et plus, et dans la fondation. Fondation beaucoup d'efforts de, beaucoup dans la fondation aussi. Alors, euh, j'aurais pu mettre... Euh, Quelqu'un me posait la question, qu un, un ami à moi qui est devant Couvert. Pourquoi tu n'as pas formé une compagnie ?» J'aurais pu former une compagnie qui pourrait être importante maintenant, mais j'ai fait, fait le choix d'aller vers le bénévolat. Mais, mais avez... j'aurais pu faire les deux. Oui, mais, mais vous avez quand même formé, euh, je veux dire, euh, un nombre euh, oui, limité oui, de oui, jeunes oui, aussi. Oui, qui... oui, oui, oui, ça je pense que oui. Mais quand même, j'aurais pu aussi... Euh, créer une compagnie c'est quand même beaucoup oui, c'est euh, ouais, ouais. ça, ça qui me posait la question c'est ça que je m'en savais comme j'aurais pu partager un peu mon temps entre la création d'une compagnie importante comme on en voit hein. maintenant toutes nos compagnies ont été achetées par des étrangers prenez euh, Falc, euh, Noranda a été acheté euh, Inco a été acheté par les Brésiliens Brésiliens, au moins Brésiliens je les aime mieux parce que je suis allé beaucoup au Brésil une dizaine de fois comme conseiller. Je suis allé donner des cours aux Brésiliens, deux fois, okay. euh, des, des cours de deux semaines en, à Ouro Preto. Ouro Preto, c'est la ville minière, c'est la ville euh, qui a été construite en même temps que Québec à peu près, par euh, les Portugais. Ouro hein, Preto, et c'est une ville avec beaucoup d'églises, c'est une église à tous les coins de rue pratiquement, et c'est montagneux, une ville. Je suis allé donner des cours à Ouro Preto, qui est une, qui est un, une école minière là. Et, et je, euh, alors, mais les Brésiliens c'est des gens euh, qui font qui font bien qui, tra qui veulent travailler qui sont brillants il y avait de bons ingénieurs là. je suis allé une dizaine de fois comme conseiller pour eux euh, près de Belo Horizonte j'ai travaillé sur la concession d'un gisement qui s'appelait Concession c'était un gros gisement. Mais euh, qu qu'est-ce qu qui m'avait euh, euh, surpris? Nous, on, euh, du, du stérile, il hein, n'y a rien dedans. Eux, là-bas, ils rejetaient du 50% de fer. Que pensaient, nous, ça... J'ai dit, au moins, couper les arbres, parce qu'ils ne coupaient pas les arbres, ils dompaient euh, pour avoir accès à du minerai 62, 60... Et, et, et c'était du tout venant, là. Il ne s'est pas traité. Mais ils re, il rejetaient du 50%. J'ai été au moins coupé les armes. Un jour, dans 50 ans, vous voudrez peut-être revenir. Vous avez peut-être manqué... Parce qu'à Carajas, ils ont de gros gisements à au bout du Brésil. Euh, mais le Brésil, euh, oui, ça, ça m'avait... Je suis allé beaucoup, je suis allé beaucoup. Okay. Suis une dizaine de fois. Et c'est facile, le Brésil, si chien la même meurt que vous. Vous avez pas de délire. De, de, ah, vous perdez moins de temps. Ça fait du bien quand on ouais, voyage, ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Oui, euh, ça, c'était... Euh, j'ai beaucoup pour J'étais allé à plusieurs pays d'Afrique, évidemment. Que je te vois dire. Euh, Mettez-vous rapide, hein? Euh, oui, ce pas long. Non? Parce qu'une fois, j'allais au Brésil, puis là, j'aurais pu rester pour. Il y avait le, le festival. j'avais pu rester une journée de plus. Ben là, il faut que je revienne you know, à travailler. Je n'étais pas resté pour le festival. Hein? C'était une grosse chose hein, au Brésil, le festival. Mm -hmm. Festival d'été. Hein? Mon épouse était venue avec moi une fois au Brésil. On a fait ça ensemble. Est-ce qu'on a d'autres? On a d'autres, mais il y a beaucoup d'autres choses que... que Est-ce qu'il y a des qu choses que non, vous voulez Non, non on a, je pense qu'on a... <rire> euh, a C'est un, une bonne jasette. Hein? Oui, ouais.